Supérieure. Et on va commencer par la première articulation, c'est l'articulation de l'épaule ou le complexe articulaire de l'épaule. L'épaule euh, permet la jonction du tronc et de membre supérieur. Euh, l'épaule est constituée d'os, de tendons, ligaments et de muscles. Cette articulation doit répondre à un double objectif. Euh, premièrement, une grande euh, mobilité pour permettre à la main un grand champ d'intervention et une grande stabilité euh, afin de soulever des charges euh, très importantes. Euh, L'épaule n'est pas constituée euh, d'une seule articulation, mais on a cinq articulations. La première articulation, c'est l'articulation scapulo-humérale entre la scapula et l'extrémité supérieure le mérus, c'est l'articulation la plus importante et principale. Euh, ensuite, les articulations de la clavicule, en nombre de deux, l'articulation acromion claviculaire et l'articulation euh, sternocosto claviculaire. Ces trois articulations sont des articulations vraies et en plus, de ces articulations, on a deux autres articulations dites euh, fonctionnelles, euh, ce sont des plans du de glissement. On a euh, le plan de glissement euh, sous acromien et l'articulation ou le plan du glissement scapulo-thoracique. Scapulo-thoracique entre euh, la scapula, c'est un plan de glissement entre la scapula et la cage euh, thoracique. Alors on va commencer par la première articulation euh, de ce complexe articulaire, c'est l'articulation acromio-claviculaire. C'est une articulation à surface plane ou euh, arthrodie euh, qui unit euh, l'acromion à la clavicule. Donc les surfaces articulaires sont composées de la surface articulaire acromiale et de la surface articulaire claviculaire avec un fibrocartilage et un minisque interposé entre les deux euh, surfaces articulaires. Concernant les moyens d'union, c'est la capsule articulaire qui euh, s'insère sur le pourtour de l'articulation et les ligaments qui sont euh, répartis euh, en deux groupes. Et le ligament acromio-claviculaire, le ligament acromio-claviculaire qu'on le voit sur son modèle euh, anatomique, d'accord, à ce niveau-là, ligament acromio-claviculaire. C'est un puissant ligament euh, qui euh, renforce la partie supérieure de la capsule. Et ensuite, on a les ligaments euh, coraco-claviculaires. Les ligaments coraco c'est-à-dire qui unissent l'apophyse ou le processus coracoïde de la scapula à la clavicule. Ce sont des ligaments situés à distance de l'articulation acromio-claviculaire, mais qui participent à la stabilité articulaire de cette articulation. Ils sont au nombre de quatre. On a le ligament trapézoïde, le ligament et le ligament coraco-claviculaire, médial et latéral. La deuxième articulation de ce complexe articulaire, c'est l'articulation sternocosto-claviculaire. Alors, C'est une articulation par emboîtement réciproque unissant la première côte, on voit ici la première côte, avec le sternum et la clavicule. Alors, concernant les surfaces articulaires, on a la surface claviculaire, on voit ici la surface claviculaire revêtue du cartilage, c'est une volumineuse extrémité, la surface sternale, la surface sternale elle est moins étendue euh, que la surface euh, claviculaire. Elle regarde en haut et latéralement et la surface costale. Les moyens d'union, c'est la capsule articulaire qui s'insère aux portures de, des trois surfaces articulaires et les ligaments en nombre de quatre renforçant la capsule articulaire on a les ligaments antérieurs et postérieurs, les ligaments supérieurs et les ligaments inférieur ou ligaments costo claviculaire. Alors maintenant on va parler de la principale articulation de ce complexe articulaire de l'épaule, c'est l'articulation scapulo-humérale. C'est une articulation euh, sphéroïde, l'articulation scapulomérale, dite une arthrose entre la cavité glénoïdale de la scapula et la partie articulaire de la tête humérale. Elle est euh, très mobile mais assez fragile comme en témoigne la fréquence d'illuxation. On va commencer par les surfaces Articulaire. Alors, on a la cavité glinoïdale de la scapula. La cavité glinoïdale de la scapula, d'accord Elle est située à l'angle supéro-latéral de la scapula. Elle est ovale. Elle regarde en haut, en avant et latéralement. Et il présente au niveau de son centre le tubercule glinoïdal. Le bourrelet glinoïdal, on voit ici sur son modèle anatomique, le bourrelet glénoïdal, ici en gris, c'est un fibro cartilage prismatique qui est situé au pourtour, donc au pourtour de la cavité glinoïdale et agrandissant la surface articulaire. Cependant, la surface de la cavité glinoïdale ainsi augmentée reste inférieure à celle de la tête de l'humérus. et Cela explique la facilité avec laquelle la tête humérale sort de, de, de, de son logement réalisant ce qu'on appelle une luxation de l'épaule. Une luxation de l'épaule qui, qui est une perte de contact totale et permanente entre les deux surfaces articulaires. La tête humérale, c'est un tiers du sphère de 30 mm de rayon. Elle regarde en haut, en arrière et vers la ligne médiane. Concernant les moyens d'union, on a la capsule articulaire. C'est un tronc de cône à la base humérale. Il s'insère sur la scapula, autour de la cavité glinoïdale et sur la face périphérique du bourrelet glinoïdale remontant en haut jusqu'au processus coracoïde, englobant ainsi le tendon, on le voit ici le tendon de l'enchef du biceps donc c'est un tendon qui est intra articulaire en bas il se confond avec le tendon du chef long du triceps brachial, mais le laissant extra-articulaire. Alors, sur l'humérus, cette capsule s'insère en avant sur la lèvre latérale de col anatomique et en bas, plus loin, sur le col chirurgical, 1 à 2 cm 1 à 2 cm de la surface articulaire de la tête humérale. Alors, on va étudier sur le tableau noir les moyens d'union de, de l'articulation scapulo-humérale. Donc, sur ce schéma qui est orienté en haut, et ça c'est le côté médial, donc c'est une épaule droite. Euh, on connaît le processus coracoïde, l'acromion, la tête euh, de l'humérus et euh, la cavité glénoïde. Et en vert, c'est euh, la capsule articulaire qui est un manchon euh, fibreux qui entoure les surfaces articulaires. Euh, cette capsule articulaire va être renforcée par des ligaments et aussi on va représenter euh, le tendon. De long, euh, le tendon de l'an biceps, euh, long chef du biceps. Ce tendon qui est un tendon intra-articulaire, donc il va euh, s'insérer euh, sur euh, le tubercule supralymoïdal. Donc il va passer dans le sillon inter-tuberculaire. Le sillon inter-tuberculaire, c'est une. C'est un espace creusé entre le tubercule majeur et le tubercule mineur. Et euh, ce tendon, ce long tendon du biceps, long chef du biceps, il est plaqué dans ce sillon par un euh, ligament. Par un ligament et le ligament transverse du l'humérus. Le ligament transverse du l'humérus. c'est le tendon long-chef du biceps. Et ce tendon long-chef du biceps, il a pour rôle de plaquer euh, cette tête humérale contre la cavité glénoïde. Et cette capsule articulaire, il est renforcé par un certain nombre de, de, de, de ligaments. Antérieur, on reconnaît le ligament coraco-huméral coraco qui va du processus coracoïde vers donc, le tubercule majeur et le tubercule mineur en deux faisceaux. ligament coraco-huméral. Au-dessous du ligament coraco-huméral, on a le ligament glyno-huméral supérieur glyno-huméral supérieur, qui va du bord antérieur de la cavité glynoïde vers le petit tubercule ou tubercule mineur. Au-dessous du ligament glyno-huméral supérieur, on a le ligament glyno-huméral moyen. ligament glino-huméral moyen entre le bord antérieur de, euh, de la cavité glinoïdale et le petit ou le tubercule mineur. Et enfin, le ligament glino-huméral glino inférieur. au-dessous du récissus inférieur de, de, de la capsule articulaire. Donc ici, c'est le ligament glinopérale inférieur, ligament glinopérale moyen, le ligament huméral supérieur et en haut bien évidemment le ligament le ligament coraco-huméral le ligament coraco-huméral coraco-huméral avec deux faisceaux. alors on va entre euh, ces trois ligaments ligament huméral supérieur, moyen et inférieur il existe des espaces entre ces, ces trois ligaments. Ces espaces, ce sont des espaces de, fragile, de fragilité capsulaire. premier espace entre le ligament gléno supérieur et le ligament gléno inférieur, ça s'appelle foramen de foramen de Krecht. Et l'espace entre le ligament gléno moyen et le ligament gléno inférieur, c'est le foramen le euh, rouvière alors ces deux espaces de fragilité euh, donc euh, de fragilité capsulaire c'est ce qui explique euh, la, la fréquence de, de, la luxation, euh, de la luxation de la luxation de l'épaule dans sa variante entéro-interne donc au total, la capsule articulaire de, de, de l'épaule est renforcée en antérieur par ligament coraco-huméral, ligament blue-huméral supérieur, ligament blue-huméral moyen et ligament blue-huméral inférieur. Alors on a expliqué tout à l'heure que la capsule articulaire... Eh, au niveau de la face antérieure de l'épaule est renforcée par un certain nombre eh, de ligaments. Alors, on va maintenant parler eh, du, du renforcement de cette capsule articulaire de l'épaule, de, de l'articulation scapulumérale à la face postérieure. Ici représentée donc. L'articulation scapulumérale vue euh, postérieure, avec bien sûr on ici la euh, la scapula avec la tête la tête, euh, la tête euh, ou l'extrémité supérieure euh, de l'humérus qui est cachée ici euh, par euh, la capsule articulaire sur un manchon fibreux en vert et on, on voit que, que la, la scapula il est divisée par les pines de la scapula en deux surfaces. Euh, la surface supra-épineuse et la surface infra-épineuse. Et, et, et cette capsule articulaire à la face postérieure va être renforcée par un certain nombre euh, de, de, de muscles euh, via leurs tendons qui vont renforcer cette, cette, cette, cette, euh, cette capsule à la face euh, postérieure. Et, et le, le premier muscle qu'on qu qu connaît, c'est le muscle euh, supra-épineux qui, qui, qui, qui va occuper donc, la face euh, supérieure, de la, de la partie supérieure, donc la surface supra-épineuse, euh, ici, et qui va donc s'insérer par donc, un tendon sur la partie supérieure ou le sommet de tubercule majeur. Voici ici représenté le tendon de ce muscle supra donc qui, qui va renforcer, donc, euh, qui va renforcer euh, en haut la capsule articulaire euh, de l'épaule. Donc le muscle supra -ipide. Le deuxième muscle euh, qui, euh, qui va renforcer cette capsule euh, articulaire, c'est le muscle infra-épineux. Le muscle infra-épineux qui occupe la surface infra-épineuse. et qui va donc s'insérer à un pendant terminal sur le tubercule majeur de défendre. Et le dernier muscle. Donc ici, c'est le muscle Infra Et le dernier muscle qu'on va représenter, c'est le muscle c'est le muscle putyron. Le muscle putyron. Le muscle putyron. Avec son tendance, il va renforcer cette capsule articulaire. Et il va se terminer aussi sur la partie inférieure du tubercule, donc du tubercule majeur, euh, tubercule majeur de l'épaule. Donc, euh, cette capsule articulaire à la face postérieure elle est renforcée par les tendons de ce qu'on appelle les tendons du muscle de la coiffe des rotateurs, le muscle supraépineux le muscle infraépineux et le muscle putérant sur la face antérieure sur la face antérieure il y a un autre muscle qui fait partie du muscle de la coiffe des rotateurs mais qui va renforcer cette capsule articulaire à la face antérieure c'est le muscle subscapulaire je vais la représenter ici le muscle subscapulaire donc ce muscle subscapulaire il va prendre donc insertion sur la force subscapulaire de la scapula donc je vais la représenter ici coupée donc le muscle subscapulaire et qui va se terminer au niveau de tubercule mineur de l'humérus. Donc, voici sa zone d'insertion au niveau du tubercule meilleur de l'humérus. Donc, le muscle subscapulaire. Donc, au total, donc, le renforcement donc, actif et, et de, de la capsule articulaire il est fait par le muscle de la coiffe des rotateurs. À la face antérieure, on reconnaît le muscle subscapulaire. À la face postérieure, le muscle supra-épineux, le muscle infra-épineux et le muscle petit rond. Alors pour récapituler ces, ces moyens d'union de l'articulation scapulo-humérale, on va essayer de les schématiser sur un seul schéma. Ce schéma représente la cavité glinoïde en vue latérale, c'est-à-dire on va essayer d'enlever la, la, la tête du l'humérus et on va essayer de voir la cavité glinoïdale de ce côté, c'est-à-dire en latéral. Ça va en effet euh, ça, ici c'est l'antérieur, ici c'est le postérieur, et cette cavité glinoïdale euh, qui est euh, revêtue du cartilage et, et est augmentée par euh, le bourrelet euh, ou le labrum euh, glinoïdale euh, qui va euh, essayer d'augmenter la congruence euh, articulaire, c'est un fibro-cartilage triangulaire à la coupe et qui augmente la congruence de cette euh, articulation scapulo humérale. donc on a fait une coupe euh, donc euh, là donc, on, on va quand même avoir euh, de, euh, de, de de la capsule articulaire donc on pourra la représenter comme ça avec bien sûr le récissus de cette capsule. C'est un euh, résidu de la capsule euh, qui va euh, être nécessaire lors de l'abduction de l'articulation de l'épaule. Euh, voici euh, donc, la, la, la capsule donc, euh, articulaire. Donc, voici donc, faut. Et cette capsule articulaire il est renforcée par certains membres du ligament. On va les représenter tout à l'heure. Voilà la capsule articulaire. On pourra également représenter certains euh, repères euh, osseux. Et ici, on, on a donc ces antérieurs. On a le, le processus coracoïde et en arrière c'est le donc euh, l'acromion. On pourra représenter également le tendon de, de, de l'enchef du biceps qui est un tendon euh, intra-articulaire euh, donc qui prend insertion au niveau du tubercule supra euh, C'est le tendon de, de, de l'enchève du biceps. Et cette capsule articulaire, elle est renforcée par un certain nombre de, de, de ligaments. Euh, en antérieur, on a le ligament euh, coraco euh, huméral avec ces deux faisceaux. On a le ligament. Donc gleno-huméral supérieur, le ligament gleno-huméral moyen et le ligament gleno-huméral inférieur avec ses deux fissons antérieurs et postérieurs. Donc le ligament donc coraco-coraco euh, coraco, Huméral, ligament glino-huméral euh, supérieur, glino-huméral inférieur, ligament glino euh, moyen, et ligament glino-huméral glino inférieur, antérieur, avec ses deux fissures antérieurs et euh, postérieurs. Donc cette euh, capsule articulaire elle va être aussi euh, renforcée par euh, les muscles, les tendons du muscle péri-articulaire. C'est les muscles de la coiffe des rotateurs. Donc, on pourra les, les, les, les représenter, donc les muscles de la coiffe et de l'opateur. Donc, on a en antérieur le muscle subscapulaire. Le muscle subscapulaire. En haut, si on a le muscle, donc, supra-épineux. En postérieur, le muscle. Infra-épineux et les muscles putirants. Donc, euh, au total, euh, ce, ce, ce schéma donc, résume l'ensemble des, des, des moyens d'union actifs et passifs de l'articulation de, de l'épaule. Ici, c'est le pilier euh, de la scapula.